Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne Sonic Chaos Destiny. Je fais partie des personnages principaux qui apparaîtront dans la série. Mon nom est Tsukia. J'ai quelques mots de la part de Destiny, ma créatrice. Eh bien, c'est parti Attendez deux minutes... Euh... Hop là Bonjour à vous tous, je m'appelle Destiny. Je suis la créatrice du projet. Il semblerait que nous ayons des problèmes avec les demandes de fans comme euh, les intégrations de leurs personnages dans le projet ce qui ne sera pas possible si je ne puis sélectionner tous ces personnages c'est parce qu'ils risqueraient de chambouler le projet à savoir toute l'histoire je tiens à m'en excuser mais ce serait trop pour moi puisque je dois passer mon temps à dessiner des personnages qui justement contribueront à votre propre gloire étant donné que vous savez que je ne peux refuser de faire des dessins pour les autres Personne qui refuse de me créditer correctement en refusant de mettre un lien vers ma chaîne YouTube ou encore tout simplement vers mon DeviantArt, je ne ferai plus de dessins pour ces personnes-là. Surtout que généralement, lorsque vous me donnez crédit, c'est pour les personnes cherchant des dessins gratuits. Franchement, si vous n'êtes pas intéressé par le projet, c'est à la porte. Je n'ai pas besoin de gens pour me demander de faire des dessins pour eux. Pour qu'au final cela me multiplie les tâches. Une dernière chose. <rire> euh, bon et eh bien euh, voilà. Euh, juste une dernière demande. Nous sommes à la recherche d'un écrivain sur Discord pour pouvoir réécrire les histoires de nos personnages pour le projet. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous répondre dans les commentaires ou sur notre serveur Discord. Sur ce, à plus